Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 283 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Tulpa. Tulpa, oh, sûrement développé par Encryptic. J'imagine que c'est pas pour faire joli. Ou édité en tout cas. Et c'est un jeu qu'on va pouvoir jouer à à la manette, il un petit peu au clavier, il y a 2-3 deux, deux, trucs euh, et vous allez voir par vous même à quoi ça ressemble voilà, tu le pas, tu le pas, tu l'as pas, hop donc ça se joue, voilà, souris déjà au début euh, parce qu'en fait on peut pas choisir avec la manette mais on pourra euh, quand même se déplacer avec la manette donc c'est un jeu qui est spécial euh, ah, déjà vous voyez l'ambiance un petit peu hein. on sait pas pourquoi on est là, ni qu'est-ce qu'on fait mais on va le faire tout progrès sera perdu, oui, je perds mes progrès, hop j'enlève ma souris, enfin j'essaye, et on est parti pour une nouvelle, Partie. Enfin, vous m'avez compris, et voilà, on est au pied d'un arbre qui a des racines monstrueuses, elle se lève, elle est au pied d'arbre. hop, et on peut se déplacer, il n'y a aucune histoire, on ne sait pas ce qui se passe, et c'est parti, petite particularité du jeu, il est en français, et ça c'est cool, enfin il est sous-titré en français, enfin sous-titré au mec comme... en moi voilà. Il y, a, il y a le français quoi. Et puis on est parti, vous voyez en balance sauter avec espace, sauf que bon bah avec la manette ça marche quand même, avec le bouton Y de la manette. Et je connais pas les lettres par cœur. Attention. Yop. You. Voilà, je sais pas ce que c'est. Alors. Là, on va me dire qu'on peut déplacer certains objets. Alors du coup, ouais, j'y ai déjà joué. Hein. Euh, ça fait toujours partie euh, de jeux que j'ai joué avant de faire cette vidéo, ou en tout cas que j'ai dû enregistrer. Et hop, hop, euh, voilà. Elle peut monter. On se croirait dans une sorte de de merde, de Prince of Persia ou des, des jeux comme ça, hein. plateforme, grimper. Alors, santé mentale, si Ophélia a l'air bouleversée, c'est signe que quelque chose ne va pas. Et attention, il y a de quoi être bouleversé, attention, dans 3, 2, 1. Ah non, ouh, elle est pas contente. Voilà, donc voilà, c'est sa façon de mourir à Ophélia. Donc elle explose en mille morceaux. Donc il faut vite passer, il va vite passer, hop Ça fait peur, hein Oh, pas bah bien. Allez, vite, on se barre. Les maisons sont glauques, hein. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'histoire dans ce jeu. Enfin, j'ai pas cherché non plus. Mais en y ayant joué, j'ai pas tout à fait compris euh, qu'est-ce qu'on essayait de faire. Hop. Hop. Hop. Alors, j'ai juste un coup d'œil. Alors là ils me disent qu'avec X je peux tirer les objets. Alors le problème c'est que X en fait sur la main ça n'existe pas euh, Et que ça ne marche pas Donc je vais faire plutôt comme ça pour prendre l'objet J'ai un dieu Le cœur. Hop on lâche Et on va y balancer ça dans la fosse Et voilà, je peux passer. Tadadadada. Parce que là, là, elle serait morte sinon. Alors, il y a plein des morceaux de montagne. Vous voyez quand même que, voilà, au fond, il y a des morceaux. Il y a quand même le décor qui se balade. Hein, quand même. Alors là, on a une sinpi. Enfin, une piscine. Euh, non, euh... fontaine. Avec une lune dessus. Et alors là, on va se déplacer rapidement. On va se déplacer, on va se déplacer. Oh merde, on est mort. Je savais plus du tout, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Vous avez vu, il y avait un corps, hein, il y avait un corps, soit, hein, qui était en mode Jésus-Christ. Hein. Ouh, pas bien le corps, je vilain. Oh, il n'y a plus de corps. Ah. Ouais, c'est super, super bizarre. Hop, yep, et on continue. Ah là y'a un panier qui est tordu, pareil c'est chelou, qu'est-ce que c'est que ce lampadaire quoi Vous avez déjà vu un lampadaire comme ça vous Qu'est-ce que c'est -ce que ce truc là, de ouf Toupidou Moi je dis, je dis toupidou, pas mal, c'est bien toupidou. Donc là on est revenu soit à un autre arbre, soit au même arbre où on était. Hop, elle s'assoit. Enfin elle se met à genoux plutôt. Et les feuilles se cassent la gueule. Et ça, ça va pas être mieux. Hein. Et Attention, le ciel devient vert. Ouais, super. Là, on rentre dans un, on rentre dans un délire de ouf. Je pense qu'elle s'est droguée la fille. Pour voir des trucs aussi glauques, quand même, faut y aller quand même. Ah, ouais, le décor qui un peu, qui a un peu changé. J'aime bien sautiller, c'est sympa. Non nous dans les bois pendant que la drogue est pas. Oh, un mort. En plus, c'est, c'est vrai. Ça a complètement changé, c'est même plus là d'où on vient, quoi. Salut le cadavre. Euh, Je sais pas si on peut faire un truc avec. Hop, allez. On, est, on y va, on y va, on y va. Oh, un pendu. Un pendu. Il y a un truc qui fait du... Alors, par contre, on voit un levier blanc là-haut. Un levier, enfin, un levier noir, mais avec un. Il y en a un qui est mort, je crois. Hein. Et ce qui se passe, c'est que si je passe. Toin, Toin, Toin. Non Ouf Le problème, c'est que je peux pas passer ici. Alors, aucune surprise. Hein. Aucune surprise. Par contre, le truc que j'ai mis beaucoup de temps à trouver la première fois que j'ai joué à ce jeu, et je vais vous le montrer. Elle n'a pas vraiment de sens. Allez, on va repartir en sautillant. On va aller revoir notre ami. C'est lui Alterné entre Olivier, Olivier et Ophélia. Et donc, je peux me transformer en Olivier. Youhou du, du, du, du, du, du, du, du. Il n'y a plus le pendu. Le pendu a disparu. Et c'est ça le truc le plus glauque cool dans ce jeu c'est que le décor il, il se barre. Quoi. Alors là, du coup, ça va jouer un petit peu avec la souris parce que lui peut contrôler les choses. Ouais, c'est trop classe. Et là, on va contrôler la molette. Le... Hop, on ouvre la porte et on rentre dans ce qui s'appelle un ascenseur. Pareil, euh, par défaut, euh, vous ne diriez pas que c'est un ascenseur, et eh bah ben, si, s'en est un. Alors là, on a un truc qu'on ne peut pas passer, il y a un petit levier ici qui me permet de faire tomber la caisse. Hop, euh, on va prendre Ophelia. <rire> Pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse... Elle galère alors que le mec il la regarde faire quoi. Oh quel macho ce mec Hop là Et on est remonté. Alors On a un corps là-haut qui est une sorte d'ascenseur aussi. Merde ma souris a disparu. C'est vrai ça Ah non mais c'est normal parce que... Faut que je prenne le mec. On a un petit corps à quel il faut qu'on y emmène la boule dans le cul. Dans le ventre en fait, hein. c'est pas pareil. Hop, ensuite on reprend la petite Ophélia. Elle saute. Et on monte dans l'ascenseur. Ascenseur. Qui est un euh, ascenseur plutôt lugubre, hein. On serait d'accord pour... Euh, le dire, avec moi. Voilà, voilà. Allez, on est sorti de la maison de ouf. Et on va continuer dans d'autres maisons de ouf. Et là, on va jouer avec le temps. Vous allez voir. Vous voyez la pendule là-haut qui, voilà, qui, qui, qui a bougé toute seule Bah du coup, en fait, il faut s'en servir. Si je décale l'heure, ça referme les trappes. Et donc, si j'avance, Et si je remets l'heure. Et c'est reparti. Hop là. Et on va reprendre Ophelia parce qu'elle est, est beaucoup mieux. Alors là, on a une belle montre religieuse, comme vous voyez. Euh, ouais, elle est jolie. Hop. Est-ce que je peux tirer cette caisse Non, par contre, je peux utiliser le pouvoir de la force. <rire> pour aller mettre cette caisse là en dessous donc on va y retourner avec Ophelia et euh, hop. parce que le problème c'est que si je saute je meurs donc le but c'est d'empiler les caisses pour pas mourir trop vite yop putain la montre religieuse elle est, elle est flippante elle est flippante et on va bientôt arriver dans une partie du jeu que je, auquel je, je n'ai pas joué et là ça va faire peur Voilà, voilà. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait. Donc maintenant, il va falloir que je réfléchisse avec mon cerveau. Et Dieu sait que ça va pas être facile. Hein. Et on va mettre une là. Alors, le truc à pas faire, l'erreur à pas faire, c'est de se toucher avec les caisses. Si, si je déplace une caisse avec Olivier et que je touche Ophelia, elle meurt. Là aussi elle meurt. Non. Ouais ouais ouais Et ben, on va le faire plusieurs fois On va dire que elle va sauter oh, c'est genre de c'est genre de c'est le genre d'épreuve à la con ça Elle va sauter là Et puis là Ok, Elle fait, Elle fait, ok, handicapé. Elle s'est montée sur les parois mais pas sur les caisses. Handicapé, handicapé, handicapé. Alors le truc c'est qu'on peut jamais mourir. Hein. Enfin on meurt mais on recommence donc bon. Rien d'extraordinaire. Yolo, yolo. Parce que là, si je saute avec elle, je vais mourir, on est d'accord. On est d'accord. Il me faut une surface plate. Ça va être drôle, ce, cet épisode. Je vais l'aimer. Ah, elle a atterri droite, la caisse. Ce qui est plutôt intéressant. Ouh on peut dire que je suis un PGM aujourd'hui. Hop! Ouh, t'as pas intérêt à bouger toi. Ouh, t'as pas intérêt à bouger. Hop. Non, tu restes droite s'il te plaît. Je sais pas où est la logique au niveau des pics, mais oh, tant pis. Allez! Qu'est-ce que c'est que ce machin là hein C'est quoi cette patte qui. Oh putain, ça fait flipper! Ça fait flipper. Allez, la caisse droite, s'il te plaît. J'ai pas envie de mourir. Et voilà Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce qu'on peut le prendre Non. On peut rien faire avec. What the fuck Ok, c'est un ascenseur. Zuh. Tranquille, tranquille, ce jeu devient de plus en plus n'importe quoi. Oh, oh, oh. Vous êtes arrivé à destination, mais gardez vos ceintures attachées jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc Mon dieu, plus on avance et plus c'est n'importe quoi ce jeu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Oh, ok, ok. tranquille, tranquille, tu fais pas du tout peur. C'est quoi? C'est le maître du temps, c'est ça? Non, on peut rien faire sur lui. Hein? Non, ok. Oh, Uf, un ascenseur. Euh. Ouais, je peux faire un truc avec ça Je peux rien, rien faire avec ça. Ok Si je m'éloigne de la fille, elle meurt. Voilà. Voilà, voilà. De, de, de, de, de, de, de. Oh putain, je vais me retaper la scène du hibou. Ou de la chouette, je sais pas. Hibou Ses ailes. Je peux sûrement faire un truc avec tout ce bordel. Non, il rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je pas. faut peut-être faire un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer quand je reviens sur mes pas Et si je remonte sur la main, il se passe quoi Allez, descends. Descends, cannabis U cannabis Non, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, couilles, couilles, couilles... couilles. Je sais pas quoi faire. Je dois vraiment être handicapé. Qu'est-ce que je fais, moi? Mmh, mmh, mmh. Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je triche ou est-ce que j'arrête cet épisode ici Ok, l'handicapier. Et viens sauter. Ouh, j'ai pas envie de me retaper le hibou. Ou alors j'ai raté un truc, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû monter, je sais pas. Alors il n'y a pas de bouton start donc euh, du coup je peux pas me euh, mettre en pause. Euh, on se dit qu'on arrête là pour ce test. On va aller, ouais, ouais, allez, allez, allez, on se fait un petit hibou juste pour la fin. Qu'on arrête là pour ce test. Donc c'était Tulpa sur PC, donc ça se trouve sur Steam aussi. On peut dire que c'est un jeu plutôt bizarre. Euh, je comprends pas trop l'histoire, mais il doit y en avoir une. Hein. Voilà. Euh... Voilà, c'est un. C'est un jeu que, qui est sympa, qui est beau en tout cas, qui est glauque, ça c'est sûr. Que, je pense qu'il mérite, il mérite qu'on y joue. Après, euh, chacun a ses goûts aussi, voilà. Donc, euh, moi je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo ou ce jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner, à partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres jeux, toujours plus what the fuck les uns que les autres. Hein. Même si, des fois, il y en a des classiques. Euh, là elle est pas mal quand même, en termes de what the fuckisme. La what the fuckitude est de sortie. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Stage 1. Et d'ici là, portez-vous bien.